Bienvenue sur Les Boss Ladies Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Derrière une grande femme de Dieu remplie d'onction, remplie de sagesse, de la parole de Dieu et de feu, peut se cacher une femme entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours du pasteur Tina Mouquetou. A tout de suite. Les Boss Ladies Show Ma sœur Sina, ça faisait longtemps que j'attendais cette entrevue. Ah, <rire> vraiment Aujourd'hui, c'est le jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mm. J'ai beaucoup de questions pour toi. Vas-y, je J'espère vraiment que, voilà, enfin, je crois, je sais mm. que tu es prête vraiment à, à partager cela. C'est le, mm. bon le bon moment. C'est le bon moment. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur le plateau des Boss Lady. Moi aussi, c'est vraiment un plaisir. Merci vraiment pour, pour cette grâce. Je sais que vraiment, les gens vont être bénis. Merci Amen. de, de m'avoir invitée. Amen. Et... Euh, je vais, essayer, je vais faire honneur à, à cette invitation. Ah, amen, amen. Je ne le dis pas souvent, mm. mais ça, tu le sais déjà, que en fait, tu, tu, tu, tu es cette personne-là qui m'a inspiré et qui m'a motivée mmh. en fait à me lancer dans les affaires et à y croire. Amen, amen. Ah oui, vraiment. Amen. Parce que lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai créé ma petite première auto entreprise, tu étais là, tu mmh, étais à Paris. Mmh. On a organisé euh, un événement, je crois. Tout à fait, euh, mais là Oui, là, ça date. Ah oui, ça oui, date. Oui, oui. Je me souviens. 2014, En tout cas, 2015, il y a chose longtemps comme ça. Je me souviens. On a maintenant. organisé, euh, c'était un salon de l'entrepreneuriat oui. qu'on a organisé ensemble. à oui. ah, moi, je n'oublie pas. Et enfin. qui avait très bien marché. Qui avait très bien marché. Mmh. Je n'oublie vraiment pas, parce que, euh, parce que bah, tu m'as inspirée, en fait, sur ce chemin-là. C'était la première fois que je voyais bah, une femme de Dieu mm. qui aime le Seigneur, qui ose se lancer dans des mm. choses. Euh, et et c'était vraiment tellement édifiant pour moi que je me suis dit, je vais me lancer aussi. Wow. Et, euh, wow. et l'une des premières choses que je t'ai vu faire, à part l'organisation de ce premier salon, c'est que bah, voilà, tu étais chef d'entreprise à la tête d'une épicerie, mm, d'un commerce tout à, fait. à Paris. <rire> Alors, comment ça se fait que tu t'es lancé comme ça alors que tu étais es pasteur Est-ce que tu n'avais pas déjà trop de travail en tant que pasteur Vraiment, euh, c'est un feu qui, a, qui était à l'intérieur de moi. Mmh. Euh, en réalité, euh, lorsque je finis mes études, donc je finis mes études en 2010 à peu près, je sens le Seigneur qui me dit « Écoute, Tina, là, tu viens de finir tes études, prends un temps avec moi. Wow. » euh, Et là, je dis « Ok, d'accord, Seigneur. » Sauf qu'on m'a proposé un boulot après, donc j'ai travaillé pendant six mois. Et après les six mois, je sentais toujours que le Seigneur m'appelait à prendre du temps avec lui. Mmh. Et euh, au départ, j'ai vraiment lutté parce qu'on on ne nous éduque pas comme ça. On mmh. nous dit « Tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu après le diplôme, tu rentres dans le milieu ça, euh, du salariat, travail, tu voilà. cherches un travail. Voilà, au départ, tu n'es pas forcément bien payé, bien valorisé, mais ce n'est pas grave. Et puis ensuite, après, tu vas monter les échelons. Sauf que moi, six mois après, donc mon premier, euh, j'ai un CDD de six mois. Et à la fin, en fait, le Seigneur me dit « Prends du temps mm. ». Je dis « Seigneur, my mm. God wow. ». Et euh, je vais écouter mon esprit et je vais prendre du temps avec le Seigneur. Au bout de quelques mois, le Seigneur me dit, tu te souviens, il y a un projet que tu voulais faire depuis longtemps et c'est vrai, j'avais même oublié ça à ce moment-là. Euh, je crois, euh, Le Seigneur me dit, c'est le moment de le lancer. Wow. Je dis, ok Seigneur, d'accord, mais on fait comment Il n'y a pas l'argent Aïe, aïe, aïe. <rire> il y a la vision, mais il n'y a, a pas l'argent. Je dis, c'est bizarre. <rire> je dis, c'est bizarre Seigneur. Bon, écoute, si tu me dis de me lancer ben, je vais me lancer. Mm. Et là, ça a été un véritable chemin de foi. J'allais mm. voir les fournisseurs euh, comme si j'avais l'argent. Parce wow. que le, le Seigneur m'a dit à un moment donné, « En fait, si je te dis de partir, mm -hmm. c'est que l'argent est déjà là. » Amen Seulement amen. que moi, je ne l'avais pas physiquement, mm. l'argent. Mm -hmm. Mais le Seigneur me dit, « L'argent est déjà là. » Et j'ai dit, « Ok, Seigneur, l'argent est déjà là. » Je regarde mon compte, il y a pas. Je regarde wow. mes poches, uh, il n'y a wow, pas. Wow. Mais le Seigneur me dit, l'argent est déjà là. Incroyable. Et comme je dis que l'argent est déjà là, tu iras négocier euh, les fournisseurs, tu iras prendre des renseignements. My et God. tu le fais comme si tu avais l'argent. Tina, tu commences fort l'émission là. Attends, <rire> attends, attends, attends. Tu n'as pas d'argent, tu as une vision, mais comme le Seigneur te dit, tu vas aller négocier. Et donc, en fait, tu vas à la rencontre des fournisseurs alors que tu sais qu'il n'y a rien dans les poches. Tout à fait. Le Seigneur m'a donné la ce foi. verset. Le Seigneur m'a dit, euh, alors je n'ai plus exactement le verset, on va, on va bien le lire tout à l'heure, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens où il dit en fait, euh, euh, soit Paul, soit Apollos, euh, soit euh, euh, la vie, la mort, le monde, pas la, pas la mort, la vie, le monde, tout est à nous. Mmh. Donc mmh. tout est à nous. Et le mmh. Seigneur me dit, sur toute cette portion-là, tout est à toi. Mmh. L'argent est à toi, wow. l'or est à toi. L'or est Amen. à toi. Les contacts que tu cherches sont à toi. Les Amen. opportunités sont à toi. Je t'ai dit, va. Et je dis, OK, Seigneur, dans ce cas, puisque tout est à moi, ben j'y vais. Et je marchais dans la rue et je disais cette partie du verset qui me parlait, tout est à moi. L'argent est à moi. Les fournisseurs sont à moi. Les contacts sont à moi. Tout est à moi. Et je rencontrais les gens avec la mentalité de tout est à moi. My God, my God, my God. Mais ça, en fait, non, mais c'est incroyable. Et, et c'est cela, en fait, en, en réalité, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat par la foi. Par la foi. My God. Par et la foi. Quand on pense que certains se disent, il faut ci, il faut ça, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela, que j'ai telle chose ou telle autre, on se rend compte que la foi suffit. La foi suffit et la parole, le rima de Dieu. C'est ça. J'avais reçu un rima. Mm. Dieu m'avait dit, tout est à toi. Amen. Et il m'a dit, va, tout est à toi, va. Wow. Et j'ai même commencé à parler du projet aux gens comme si j'avais déjà mon magasin. Parce que je me suis dit, ben c'est la foi, la elle parle. Elle parle. Et, en... et, et tu disais quoi Tu disais quoi, les gars J'ai mon magasin, vous venez acheter chez moi Je, lui, je leur disais, écoutez, j'ai le projet. Je, je leur disais, j'ai le projet d'ouvrir une structure. Voilà, mm -hmm. c'est en de très bonnes voies. Donc, euh, bientôt, je vais ouvrir. Et euh, en fait, ça va être vraiment bien. C'est vrai, je me rappelle. Je, le, je parlais comme maintenant, ça. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. <rire> oh mon Dieu Je attends, parlais attends, attends. comme ça. Donc, au moment où tu le dis, je n'avais pas, pas encore... je n'avais pas wow. et j'étais au chômage, wow. donc je touchais, euh, je ne sais même plus comment on appelle ça, les acédiques, je me rappelle, je ne sais même plus comment on dit ça aujourd'hui, les acédiques My et God. je touchais des acédiques. Euh, dans une structure qui me disait vu que j'avais travaillé que six mois mm -hmm. je pouvais avoir encore des ouais. ascédiques pendant six mois mm. or au moment où je le dis je suis quasiment en fin de droit ah donc oui. il reste peut-être un mois wow. donc il reste un mois et après ça en fait je n'ai plus aucun droit mais le Seigneur me dit je t'ai dit tout est à toi et donc du coup je parlais du projet j'expliquais le projet Ouh. comme si j'avais les finances je parlais aux gens comme si c'était acquis, mais la vérité, je n'avais pas, je n'avais pas physiquement. Wow, wow, wow. Je parlais aux fournisseurs, je parlais aux gens qui avaient, et et ils me disaient, oui, mais on va aller rencontrer, euh, on va aller visiter euh, euh, des endroits, des locaux et mmh. tout. Bah, allons visiter. Et tu allais <rire> visiter les locaux <rire> bah. Ben, il faut bien aller visiter mais ou attends, pas Mais attends, mais du coup, du coup, là, la question est là. Mais alors, comment tu as fait Parce que concrètement, tu vas visiter, d'accord, mais à un moment donné, il faut signer. À un moment donné, il faut signer. C'est qu'entre le temps où je, je, je conçois cette parole, cette parole est vraiment en moi. Je commence... Euh, par mmh. sentir. Vous savez, je, je dis souvent que lorsque la foi, elle est là, pasteur Grasse, tu mmh. peux la sentir. Amen. Quand tu es, quand tu es sensible et spirituel, mmh. en fait, tu peux la sentir. C'est mmh. comme un enfant mmh. qui est au-dedans de wow. toi. Tu sens même la foi bouger. Mmh. C'est bizarre ce que Chakara, je vais dire. Bah, tu sens même quand la foi, elle bouge yes. à l'intérieur de ton esprit. Mmh. Tu mmh. sens mmh. qu'elle mmh. est là. Et donc, je marchais dans la rue et je disais « J'ai ». Dieu m'a dit tout est à moi, alors j'ai, j'ai l'argent pour, euh, pour ouvrir ma structure. Je suis même allée, euh, je, je suis rentrée dans un, dans, un, dans un accompagnement de porteur de projet. Mmh, euh, parce que dans mes études, j'ai fait de l'entrepreneuriat et je savais que je pouvais être bien suivie, bien mmh, accompagnée. Mmh. Et euh, donc je me fais suivre, je me fais accompagner, on fait un business plan, ça c'est important. Parce que la foi aussi a besoin d'éléments concrets. Ah, la foi a besoin d'éléments. Elle a besoin d'éléments concrets. Donc, je ne pouvais pas dire, « Seigneur, envoie-moi 100 000 euros ou envoie-moi 200 000 euros ou 300 000 euros puisque ce n'était pas concret. » Donc, je rentre dans dans une dans une structure d'accompagnement mm -hmm. et euh, je commence pas à décortiquer les choses mm -hmm. et c'est justement parce que j'ai pu rencontrer les fournisseurs que j'ai su présenter à Dieu un mm -hmm. business plan mm -hmm. concret c'est j'ai rencontré des fournisseurs Seigneur ils m'ont dit ça donc je coche dans ma case c'est vrai j'ai rencontré euh, euh, des gens qui étaient prêts euh, euh, à me proposer des locaux. J'ai dit, Seigneur, un local d'à peu près ce voilà, que je veux. Voilà, donc il me faut ça. Voilà. Et je refusais les locaux. Hein. <rire> <rire> Quelle audace. Je refusais les locaux. Quand je dis, non, ça, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu. Mais tu savais exactement ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais. La vision, wow. elle était là et la parole, elle était là. Incroyable. Dieu m'a dit, tout est à toi. Incroyable. Et finalement, en fait, euh, tu obtiens les fonds. J'obtiens les fonds. Comment j'obtiens les fonds parce que tout le temps, vu que Dieu m'a dit « Dieu est à moi euh, », oui, « Dieu est à moi », Tout est. comme tout le est... Seigneur m'a dit « tout est à toi », en fait, tous les jours, quand je me réveillais, quand je marchais, quand j'allais faire mes courses, quand je m'asseyais, quand je me levais, partout, je parlais la parole. Yes, je disais yes, « tout yes. est à moi ». Le ce magasin, il voit le jour. Mmh. Cette épicerie, elle voit le jour. Sacre Dieu m'a dit bah, « tout déliré. est à moi ». J'ai su que c'était bon et que c'était le bon moment, le jour où je... J'allais, je crois, à la boulangerie et je mmh. déclarais comme d'habitude que tout était à moi, que le projet allait voir le jour et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Mmh. Et euh, euh, j'allais donc, euh, je crois, à la boulangerie et je, tellement je déclarais, j'étais tellement convaincue et habitée que j'avais l'argent qu'à un moment donné, j'ai sorti mes mains de mes poches. Mmh. Et quand je sors les mains de mes poches, en fait, je vois qu'il n'y a rien. Et pendant un temps, je bug. Je, je me dis, mais là, mon argent est passé où Oh, tellement oh, c'était devenu réel oh, mais que wow. pendant quelques secondes, je wow. dis, j'ai failli paniquer parce que je, je bug à l'intérieur. Non, de mais moi, là, dit, mais là, là, là tu, étais, tu étais dans un autre niveau ah, de la foi. Tu, tu étais dans une autre dimension. Est-ce que tu étais dans ben, la cinquième dimension <rire> là? Je crois que c'était <rire> la cinquième. <rire> c'était la cinquième, parce qu'au point où tu es convaincu qu'il y avait quelque chose en mains. J'étais convaincu et, et, et je me souviens de ce moment où j'ai bugué. Mm. C'est que j'ai commencé à paniquer, l'argent est où Et après, j'étais, ah non, c'est vrai, c'était dans le bon de oh, la foi. C'est vrai. C'est vrai. Et oh. là, j'ai dit, bon, là, ça y est. Et j'ai parlé à, wow. à quelqu'un qui me dit, euh, oui, mais euh, tu as besoin de combien pour euh, faire ton projet et tout. Et à l'époque, je lui avais dit, euh, sincèrement, euh, je pense que pour démarrer, euh, peut-être autour de 120 000 euros, mm. c'est déjà bien. Ou entre 120 et 150 000 euros, mm. je peux faire quelque chose. Il me pas, regarde. C'est pas 150 euros, hein, les gars. Non, 1000 que... euros. 150 000. 150 000. <rire> voilà. Et je suis là et je dis, euh, il me regarde et il fait, non, tu peux pas présenter des montants comme ça à des gens à qui je veux te présenter. Oh. Et là, je dis, d'accord. Et il me fait, non, non, non. Si ton projet n'est pas à 300 000 euros, euh, en fait, euh, ça va être trop léger pour eux. Et je dis « Ok, Seigneur, j'ai eu la foi pour 150 000 euros, ce n'est pas grave, je connais, je, avoir, je sais ouais. ce qu'il faut faire. Ah, wow. Il faut encore travailler pour 300 ouh, 000 ouh, euros. » Et ça m'a encore plus dopée mmh, et fortifiée. Amen. Et quand je vais voir… Euh, donc, en fait, il t'a même challengé. Il m'a challengé. Il m'a challengé. challengé Parce que je m'étais fixée à 150 000 mmh. euros, mais il m'a tiré vers le haut. My et God. du coup, il va me présenter quelqu'un. Mmh. Euh… Avec qui j'ai des liens de parenté. Uh -huh. On va dire ça <rire> Mais comme ça. On va dire ça comme ça. Mais au départ, je n'avais pas pensé à cette personne mmh. parce que Dieu m'a dit, tout est à toi. Mmh. Et euh, donc, je vais, je présente le projet. Et c'est comme ça que la personne décide de me suivre. Et la personne décide donc de mettre euh, ces 150 000 euros dans mes mains. Hein, et on va créer la société avec euh, ben, de l'argent que je n'ai pas déboursé. My God et, euh, et le projet va avoir le jour. Et le projet va avoir le jour, Pasteur Tina est là... Euh on te voit, tu commences ben, dans ton épicerie. Euh, tous les jours, tu travailles, parce qu'on voit quand même une femme qui travaille, mais dure. Hein? dure. Et, et, et là, tu as déjà tes enfants. Tu as déjà tes, tes deux, d'ailleurs. Euh, euh, non, euh, je n'avais pas, euh, pas encore Eva. Non, éval. tu n'avais pas encore voilà. Et euh, mais, mais on voit déjà hein, une maman mariée, pasteur de sur quoi. Donc, le dimanche, tu prêches ou tu es dans, dans les fonctions pastorales ou même en semaine, d'ailleurs. Mais euh, finalement, toute la semaine, tu es, tu, tu, ben, tu es dans ton épicerie. Je travaillais du lundi au dimanche. Exactement. Du lundi au dimanche. Donc, quand le travail de l'épicerie terminait, eh ben, le travail de pasteur, euh, c'était quand même assez compliqué. Mmh. Et le travail de maman, parce que ma fille Zoé avait 8 mois. Mmh. Et des fois, je sortais de la maison, je ne la voyais pas. Le soir, je rentrais, je ne la voyais pas, elle dormait. Elle dormait. Et des fois, j'arrivais à la voir que le lendemain. Mmh. Et ça, ce n'était pas facile à gérer. Ça, c'était vraiment difficile à gérer. My God. On va revenir sur cet épisode. D'accord. Mais je vais, je vais quand même poser une question. Mmh. Parce qu'une épicerie qui a coûté, on, on commence avec 150 000 euros et on parle de 300 000 euros. Bah, Sœur Tina, est-ce que tu peux nous dire concrètement, ça te rapportait combien Est-ce que c'était vraiment un business lucratif alors, quand j'ai fait mon business plan et j'ai regardé donc, euh, la société que je. le magasin, pas la société, le magasin que je voulais racheter, mmh. euh, j'avais vu en fait qu'il y avait quand même un fort potentiel. Donc la vérité, c'est qu'on l'avait finalement négocié à peu près à 120 000 euros. Mmh. Et euh, avec les matières premières, tout ça, on va dire euh, en gros, à 130 000 euros, c'était calé. Quand j'ai fait mon business plan, donc le business plan je l'ai fait sur trois ans, euh, j'avais prévu, et c'est ça qui est phénoménal, parce que j'avais prévu dès la première année un chiffre d'affaires de plus de 20%. Et je me souviens très bien que euh, les gens autour m'avaient posé des questions. Comment, comment tu vas faire un chiffre d'affaires de 20% plus que le propriétaire qui était là mmh. Le propriétaire qui était là, ça faisait peut-être 15 ou 20 ans. Qu'il travaillait. Comment tu vas faire ça? Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai oublié Pasteur Grascon, Quand je fais mon business plan, euh, celle qui finit par m'accompagner jusqu'au bout, elle me dit, écoutez, on va aller jusqu'au bout et peut-être même qu'on peut trouver un financement avec les, les trucs de France Initiative, mmh, Vivre mmh, Initiative, mmh. tout ça. Je dis, ok, on va, on va aller jusque là-bas. Et euh, je pense qu'il vous donne à peu près 10 000 euros. Euh, voilà, à peu près 10 000 euros. J'y vais. Et donc, vous passez en entretien avec à peu près huit personnes. Oui, c'est ça. Et, et vous avez quoi Cinq minutes pour convaincre Exactement. <rire> je je connais ça. <rire> Exactement. Et tu dois convaincre mm. les banquiers. Tu dois convaincre euh, d'autres entrepreneurs. Tu dois convaincre tout ce monde-là. Mm. Et donc, je passe. La première fois de ma vie, je passe là. Et je dois expliquer. Et ils, ils scrutent le, le, le business plan. Et ils me disent, mais comment vous allez faire et je dis, écoutez, donc voilà mes idées, tel, tel, tel, tel, et je suis convaincue que ça va marcher. Il me regarde, fait, vous êtes sûr que ça va marcher Je dis, je suis convaincue que ça va marcher. J'avais toujours cette parole, Dieu m'a dit que tout est à moi. Et si c'est sur la base de cette parole que je crée quelque chose, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pasteur Grasse, j'ai pulvérisé mon chiffre d'affaires. Wow! Prévu. C'est-à-dire que j'étais encore au-delà des 20% Pulvérisé, que Prévu. Oui. Pulvérisé. est-ce oui. que. Est-ce que, maman, est-ce que. Il faut donner les chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de, de ce que veut dire pulvériser? Ok. Euh, la première année, mm -hmm. je devais être dans un chiffre d'affaires entre euh, 300 000 et 400 000 euros. Première année. Première année. Ok, Première année. Je dis souvent aux gens quand je prêche, si c'est l'argent, j'ai touché l'argent. Si mm. c'est compter les billets, j'ai compté. Mm. Wow. Et des fois, ils sont là, ils me regardent. Et je dis, je, ils, je savent, ils savent pas. Ils savent je pas. Je dis, si c'est compté, j'ai compté. Waouh. Waouh. Oh, c'est édifiant, n'est-ce pas Nous sommes édifiés. Je sens que mon esprit était édifié. C'est les gros montants. Mais je crois qu'en en fait... Je, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des gros montants. Hein. Alors, on n'est pas obligé de, de commencer avec forcément des gros montants. Mmh. Mais il ne faut pas avoir peur des gros montants. Mmh. Mmh. Mmh. Quand Dieu te donne la vision, la vérité, c'est que la provision, elle est, elle elle est, est là. là. Et il faut s'attacher au rema que Dieu t'a donné. donné. Il faut s'attacher au rema que Dieu t'a donné. Euh, euh, bien voir ta structure. Euh, j'ai pas fait un business plan euh, uniquement sur la foi j'avais mmh. des éléments, donc les éléments que le monsieur m'a fournis, mmh. j'avais des éléments mais j'avais aussi une vision derrière, que j'avais mûrie pendant des années, mmh. avant d'avoir le financement, c'était un rêve en fait, c'était wow. un rêve oui. je voulais avoir ma structure mmh. je, je rêvais de ça mmh. donc j'avais eu le temps de penser j'avais eu le temps de réfléchir, je ne savais pas combien ça allait me coûter, mais j'avais eu le temps de penser, le bah, temps oui. de réfléchir j'avais vu ça. Waouh, waouh, waouh. Et ça payait, en fait. Et ça a payé. Ah et sur ces mots, on veut, on veut marquer une petite pause parce qu'on veut vraiment que vous puissiez méditer sur la foi qu'elle a dû manifester, les pas de foi qu'elle a dû faire. Euh, voilà, elle est partie voir des fournisseurs alors qu'elle n'avait rien. Elle a visité des, des, des locaux alors qu'elle n'avait rien. Elle a même refusé, refusé vraiment des locaux pour dire qu'elle savait exactement ce qu'elle ce qu voulait et surtout ce que Dieu avait en réserve pour elle. On se retrouve tout de suite. Boss Ladies en graine, je vous invite le 24 juin, à partir de 20h30, à être présent dans les studios d'Evangile TV pour assister au grand live audience des Boss Ladies. Et pour toutes les personnes qui regarderont en direct, nous vous donnons donc rendez-vous sur Evangile TV à partir de 21h. À très bientôt. Vous êtes ces héros. Vous êtes ces héros.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 Vous êtes ces héros. En 2005, lorsque nous avons lancé le département multimédia des ministères ACER, nous avions déjà la vision d'une chaîne de télévision. Et depuis lors, des années sont passées. Nous avons travaillé pour que cette vision puisse voir le jour. Nous arrivons à une étape extrêmement importante de la vision Évangile TV. Les dernières années, nous avons euh, constitué une équipe dynamique qui travaille régulièrement pour la production des. Contenu que vous voyez et que vous découvrez très souvent sur notre chaîne YouTube. Nous allons passer à une étape suivante, une étape extrêmement importante que nous vous avons déjà annoncée il y a des mois de cela. Nous allons petit à petit, mais nous allons y arriver. Et bien, cette étape, c'est celle de mettre Évangile TV sur au minimum deux boxes françaises et sur Canal Plus et Canal SAT. C'est une étape extrêmement importante qui fera que nous puissions toucher des millions de personnes et des millions de foyers. Grâce à vous, nous allons y arriver. Pour parvenir à, à, à accomplir cette mission, nous avons besoin des donateurs pour 100 000 euros pour cette première étape extrêmement importante. Nous avons besoin de vous et nous avons besoin de votre soutien. Soutien, rejoignez-nous dans cette étape nouvelle qui va amener Évangile TV dans une autre ère, dans une autre dimension, une dimension d'impact. Évangile TV est une chaîne vraiment exceptionnelle pour pouvoir grandir rapidement avec le Seigneur. Évangile TV me bénit, me restaure, m'édifie, me m'encourage et m'enrichit. Évangile TV est l'un des moyens pour moi de recevoir des clés, des enseignements qu'on n'aura pas forcément lors des cultes. Nous sommes encouragés par vos témoignages, nous voyons que vous êtes bénis au travers de cette chaîne de télé et c'est pour cela qu'elle doit être maintenant déployée. C'est le moment, ici et maintenant. Nous faisons face à une double réalité. En effet, la télévision demande beaucoup de moyens pour passer à l'ère du satellite et de la boxe. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, nous avons besoin de héros et on est dans la foi qu'Evangile TV est en train d'aller dans cette nouvelle ère pour que le nom de Jésus puisse être entendu dans le monde entier. Vous pouvez nous soutenir par un don, quel qu'il soit, 50, 100, 1000 euros, et être dans la foi qu'Évangile TV va traverser les frontières. Envisager un déploiement d'une telle envergure engage une qualité supérieure et des équipements adaptés aux standards de la télévision. Des lumières adéquates, des décors flambant neufs, afin d'offrir un panel de programmes adaptés à tous et de très haute qualité. Évangile TV est une vision pour toucher le monde. Vous savez, Évangile TV a été créée dans le but de ramener la foi dans les foyers, ramener la parole dans les foyers directement chez vous. Donc je pense que c'est une vision qui mérite d'être soutenue, une vision qui, je pense, va changer beaucoup de vies, transformer beaucoup de personnes. Vous savez, euh, notre but, c'est vraiment de faciliter la propagation de l'Évangile. Et je pense que euh, tous ceux qui regarderont les émissions d'Évangile TV seront forcément touchés, changés et transformés. Personnellement, euh, je suis engagé entièrement à Évangile TV, euh, même en tant qu'intervenant, euh, parce que je sais que c'est une vision que le Seigneur a mandatée. Et je pense que beaucoup de personnes seront touchées par ce message. En tant que technicien à Évangile TV, ce qui m'a convaincu d'adopter cette vision et de pouvoir m'y greffer, c'est vraiment l'opportunité au travers de ce média de pouvoir toucher un maximum de personnes aux extrémités de la Terre, pouvoir toucher et apporter la bonne nouvelle dans différents foyers et pouvoir guérir différents cœurs. Et euh, c'est pourquoi il est vraiment important pour nous de pouvoir rejoindre très rapidement les différentes plateformes de diffusion pour apporter cette bonne nouvelle-là à toute la Terre, vraiment toute la Terre, tout le monde entier. C'est pourquoi il est également important que vous puissiez nous soutenir comme moi, je soutiens la vision d'Évangile TV. Je suis investie au sein de cette vision parce que vraiment, nous avons à cœur de propager l'Évangile dans des pays tels que le Danemark, la Chine, la Nouvelle-Zélande, dans tant de pays où des personnes n'ont pas encore accès à ce message qui est réellement puissant. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien parce que nous voulons que des vies soient transformées, que des vies soient bouleversées, que des vies soient changées. Dès aujourd'hui, Donnons afin de faire Évangile TV entrer dans cette nouvelle ère. Pour faire votre don, rendez-vous sur notre plateforme en ligne. Vous êtes ces héros dont nous avons besoin. Là, on a vu la visionnaire, on a vu la femme entrepreneur, on a vu celle-même qui gagne hein, mmh. financièrement, qui a de l'impact, qui est efficace. Euh, et je crois aussi un aspect qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de voir, mais euh, je crois qu'on va le voir une prochaine fois quand tu reviendras une ici. Prochaine fois. Cet aspect où, je, où tu as eu même de l'impact dans le quartier dans lequel tu étais. Oui, tout à fait. Tu, tu as eu de l'impact autour et mmh. on pourra vraiment revenir dessus. Mais j'aimerais que tu abordes vraiment cet aspect qui est particulier mmh. parce que euh, parce que tu es une femme et mm. que c'est une émission dédiée aux femmes, mm. euh, tu étais à, à ce moment-là déjà une épouse, une mm. mère. Mm. Mm. Euh, comment tu vivais ça Il y a un succès qui est soudain. Euh, comment tu vivais ça au quotidien Et en plus, tu avais un petit bébé. Mm. Comment est-ce que tu gérais ça, en fait Alors, euh, cette question-là est aussi... Euh, Je ne sais pas comment je vais formuler la chose, mais je crois aussi que euh, cet aspect des choses, euh, en fait, de ma vie personnelle, c'était quelque chose que je n'avais pas suffisamment pris en compte. Mmh. Et euh, je crois qu'on aura le temps de, de le revoir parce que ça a basculé. Autant j'ai touché de l'argent... Autant j'ai connu le revers de la médaille. Ça. Et je crois que cet aspect des choses, donc de euh, la vie de famille, de la femme que j'étais, je crois qu'à un moment donné, je laisse cuiser. Mmh. Euh, je parlais de mes études tout à l'heure, ça a une importance parce que j'ai fait euh, de la gestion des entreprises option entrepreneuriat. Donc je savais, je sais faire un business plan, je connais sur le papier et en théorie la vie d'un entrepreneur. Mais la vie de manière pratique d'un entrepreneur, mmh. je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'isolement mmh. de, de l'entrepreneur. Je ne savais pas que en, fait, en tant qu'entrepreneur, en fait, euh, même à la maison, tu continues à réfléchir sur ton entreprise. Et tu dois pouvoir gérer à la fois ta vie de famille, ta vie de femme, euh, ta vie de mère et en même temps, ton entreprise. Je n'avais pas compris correctement réalisé qu'en réalisé, euh, qu réalité j'enfantais un autre bébé, waouh Fort, et ce côté-là, cet aspect-là de, de ma féminité, je, je ne l'avais pas bien pris en compte. Mmh. Voilà. Je, le, le côté leader, le côté gagneur, le côté visionnaire, le côté femme de Dieu, c'était là. Mais la constitution de la femme que j'étais, de la mère et de l'épouse, je crois qu'à un moment donné, j'avais fait l'impasse dessus. Mmh. Et ça a fini par me rattraper. Wow. Et par te rattraper, tu veux dire quoi Ça a atteint. fini par me rattraper parce qu'à un moment donné, je commençais moi-même par en avoir marre de ne plus voir ma fille. Mmh. Euh, la vie, heureusement, j'ai un super mari qui comprenait que ben, quand tu crées une entreprise comme ça, de cette taille et de ce financement-là, pendant un temps, tu peux ne pas voir ton épouse, hein, parce que ton épouse, elle est focus. Et moi, je suis quelqu'un, quand je suis focus, je suis vraiment focus, c'est vrai. Euh, <rire> vraiment, pour faire autre chose, c'est compliqué. et et, et ça m'a rattrapé parce que à un moment donné, ben tu commences pas à te dire il n'y a pas que ça dans la vie, il mmh. n'y a pas que ça dans la vie. Et les statistiques prouvent d'ailleurs que euh, la plupart des créateurs d'entreprises, euh, au bout de trois ans, soit ton entreprise elle meurt, soit tu divorces, ouais. parce que euh, c'est très très compliqué. Donc, il mmh. y a ces, ces statistiques sont très fortes ou alors évidemment tu peux réussir hein, heureusement mais il faut savoir que dans les trois premières années c'est que euh, soit tu vas lâcher l'affaire parce que ben c'est pas rentable euh, soit tu vas devoir sacrifier ta vie de famille mmh. et ça moi je n'étais pas prête à sacrifier ma vie de famille wow. j'étais pas prête à sacrifier ma vie de mère ma vie d'épouse euh, un moment donné il y avait des choix à faire mmh. et même je n'étais pas à sacrifier ma vie de servante de dieu ouais. et ça ça devenait difficile parce que je voulais à la fois suivre mon projet et en même temps je voulais suivre le projet de dieu mmh. et ça cette dualité c'était très très difficile mmh. euh, à vivre c'était très très difficile à vivre et donc tu as dû faire un choix à un moment donné j'ai dû faire un choix puisque euh, j'ai dû ça, c'était peut-être l'une des plus grandes erreurs et que je ne referai jamais. J'ai employé quelqu'un euh, en fait que je ne devais pas. Je mmh. devais pas l'employer lui. Je ne devais vraiment pas l'employer lui, mais je l'ai pris justement pour pouvoir me laisser du temps libre, pour, pour que je puisse dégager du temps libre, notamment euh, les dimanches, certains samedis où on avait besoin de moi. Pardon. On avait besoin de moi à l'église je voulais rentrer un peu plus tôt j'en avais marre de rentrer à 21h tout le temps et d'être de, parti des fois à 5h du matin j'en avais vraiment marre donc la vie des, des 50 soit 55 60 heures au bout d'un moment en fait mais tu en as marre tu mmh. en as marre en tout cas personnellement j'en avais marre mmh. donc j'ai j'ai mis quelqu'un dans mon commerce euh, j'aurais jamais dû le mettre euh, cette personne parce que finalement il ben, y a eu des détournements des détournements wow, wow, de trésorerie wow. enfin très très difficile à gérer après wow, wow. mais du coup tu as, fa tu as fait le choix euh, malheureusement euh, tu as dû fermer du recrutement, ouais, un mauvais recrutement à cause d'un mauvais recrutement, un mauvais recrutement. Euh, je sais qu'à un moment donné y a les choses devenaient très difficile pour toi. Mmh, mmh. Tu ne dormais plus la nuit. Oui. Euh, tu m'as tu m'as dit un jour que un jour tu touchais ta tête et tu avais du sang ah, oui, sur la tête. Oui, oui. c'est des fois c'était le sang qui me réveillait parce Tellement que tu étais tu étais euh, ouais. submergé oui. en fait euh, de responsabilités, de problèmes à gérer. Tout à fait. Waouh, je me réveillais dans la nuit et en fait, je me réveillais parce que en fait, c'était le sang sur ma joue donc il coulait de mon nez qui m'avait réveillée et mmh. des fois je faisais comme ça et j'avais des pertes de cheveux, je faisais comme ça, oh, c'est quoi tous ces cheveux qui tombent par terre, c'était vraiment terrible cette, um, cette période et vous voyez dans cette période je, je, je ne savais pas parler aux gens, mmh. vous savez des fois quand vous êtes dans une souffrance et dans une difficulté, certains ils éprouvent le besoin de parler, parler, parler, mais je n'avais pas le temps de parler, et je me disais toujours on va pleurer après. Mmh. Pour l'instant, il faut affronter. C'est la guerre. Mmh. On va pleurer après. Là, mmh. on n'a pas le temps. Et mmh. il faut tout le temps foncer, foncer, foncer, foncer. Mmh. Et malgré tout ça, euh, ben... Après une période de difficulté, j'étais quand même arrivée à redresser la barre. Mmh. Au point où bah, les gens étaient venus, d'autres personnes, enfin j'avais des gens qui voulaient acheter mon magasin, il y avait plein de gens qui voulaient acheter mon magasin. Wow. Ils ont vu la remontada, alors je n'étais plus à à, à à peu près 350 000 euros de chiffre d'affaires, je n'étais plus là, mais j'ai quand même redressé la barre. Waouh Ah C'est incroyable Et Pastor Sina, tu as tellement de choses à nous apprendre. <rire> et à nous dire, et c'est tellement précieux, mmh. c'est tellement... Euh, je, je, je prends vraiment plaisir, en plus, euh, à t'écouter mmh. parler, parce que je pense qu'aujourd'hui, notre génération a besoin d'entendre ça, a besoin d'entendre que, f... mmh. que c'est possible, mmh. mais peut-être aussi qu'il faut bien réfléchir aux choix qu'on fait. Oui. Et j'ai une dernière question à te poser avant mmh. qu'on ne termine cette mmh. émission. Euh, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Est-ce que ce serait différent ou voilà D'accord. Euh... Permets-moi, donne-moi 30 secondes pour revenir sur ma première réponse. Je crois que mmh. j'ai fait un mauvais recrutement. Mmh. Et puis aussi, euh, je crois aussi qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Parce que le recrutement, j'ai fait le mauvais recrutement, mais quand je suis revenue... Bon, on, on reparlera après de, oui. de ma période d'absence dans, dans le magasin. Mais quand je suis revenue, je me souviens, euh, avant de, de réouvrir, tu étais là mmh. et on a tout recompté, on a fait l'inventaire. Mmh. Et, et, euh, euh, voilà, et je me rappelle que tu regardais les rayons et tu me disais « Waouh !» Et j'ai dit « Pasteur Grasse, ça va se relever. On va relever la chose. Mmh. » Et on a relevé. Mais il y a un aspect que je ne pouvais jamais imaginer, c'est qu'en en fait, en l'espace de six mois dans le quartier, euh, il s'est passé des événements, mais ce n'était pas ma faute. Mm. En fait, c'était un quartier dans une banlieue euh, à côté. Le quartier est devenu, en l'espace de six mois, mm. le quartier le plus difficile à gérer mm. de tout le département du 92. Mm. Et ça, j'ai l'information parce qu'ils font une réunion on invite le maire, on invite euh, le commissaire et tout, et c'est le commissaire donc qui va parler et qui va dire. En fait, le quartier dans les, les, ces derniers six mois est devenu le quartier le plus chaud mmh. du 92 mmh. en l'espace de six mois. Ouais. Du jour au lendemain, en fait, j'ai vu débarquer dans ce quartier des oui. gens que je ne connaissais pas, ouais. des gens. En fait, c'était terrible. Des en gens fait. dangereux, des délinquants Il la y avait au moins, ouais. en l'espace de un mois, un mois et demi, plus de sept voitures ont, ont brûlé. Il y avait des mmh. incendies de partout, des appartements qui brûlaient de partout. Donc, en fait, il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. La mmh, peux... force des événements. La force des événements. Mmh. Et, euh, et euh, euh, il y avait ça aussi, cet aspect des choses aussi à gérer. Donc, euh, il fallait aussi faire face. Et là, je me suis assise, je dis, bon Seigneur, c'est toi qui m'as dit que tu es avec moi. Finalement. Mais <rire> qu'est-ce qui se passe là wow. Et c'est là où le Seigneur va me dire, j'ai permis que ça arrive parce que euh, dans ton cœur, tu n'étais pas au clair par rapport à ton appel, par rapport à tes projets et mes projets. Et là, je vous assure, je me suis assise. Je dis, Seigneur, explique-moi. Il me dit, mais en fait, tu voulais à la fois suivre tes projets. Mmh. et suivre ma vision pour toi. Waouh Mais là, là, ça nous intrigue. Hein? On, va on va continuer à parler, là, parce que ça nous intrigue, ah, Pasteur. On va faire la pause, tu vas me réinviter. <rire> attends, attends, attends, attends, attends. Mmh, OK, on va faire la pause, hein On va la ah, réinviter, va la my God. Et, et tu vas me réinviter. Mais, mais, mais oui, mais c'est clair, y a, tu, tu as tellement de, cho de choses à nous dire. Mais du coup, à ah, ma question, s'il oui. fallait... Revenir en arrière. Est-ce que je referais les choses autrement okay. Déjà, je pense que ce côté euh, de femme entrepreneure, je crois que je le travaillerai beaucoup plus. Euh, en prenant peut-être plus d'expérience. Parce qu'il y a des choses que les femmes entrepreneurs ne vous, disent, ne vous disent pas. En fait, ils vont vous parler de leur entreprise. Ils vont vous parler de leur chiffre d'affaires. Mais ils ne vont pas souvent vous parler de comment eux, ils ont vécu. Mmh. Or, en fait, ce qui fait tourner la machine, c'est la personne. oui C'est l'entrepreneur. Mmh. C'est la femme entrepreneur. Oui. C'est les valeurs qu'elle a. C'est comment elle gère son temps. C'est son mental qui fait tourner la chose. C'est même pas d'abord le chiffre d'affaires, euh, euh, l'argent, la trésorerie. En fait, l'argent n'y est pour rien. Est, en fait, c'est la dernière chose sur laquelle euh, euh, il faut se baser ou qu'il faut même regarder. Le tout, c'est sa mentalité, son mental à affronter, ou en tout cas à vivre, pas affronter, mais à vivre sa vie d'entrepreneur. Les sacrifices qu'elle est prête à vivre. Et ça, on n'en parle pas souvent. La solitude euh, euh, qui peut exister en tant qu'entrepreneur, c'est terrible, Pasteur grâce On mmh. peut se retrouver extrêmement seul. Mmh. Pardon. Être extrêmement seul en gagnant beaucoup d'argent. Mais tu es seul. C'est quoi wow. dans ton monde et dans ta bulle, Et pourtant, tu gagnes, tu gagnes. Donc quelque part, ça marche, mais en même temps, tu es à l'intérieur de toi. Donc si c'était à refaire, je crois que je prendrais encore plus le temps pour travailler ma, ma vie de, de, de femme entrepreneur. Mmh. Pas d'abord le matériel, Très pas d'abord l'idée, pas d'abord euh, euh, la marque que tu dois développer. C'est vraiment ton, ton intérieur, ton mental. Mmh. Voilà, c'est ça. Amen. Merci beaucoup Pasteur Tina. Et j'ai déjà hâte et je suis sûre que toutes les personnes qui nous regardent ici ont déjà hâte de la prochaine fois que tu reviens parce qu'on a encore beaucoup de questions. Amen. Pasteur Tina, je vais juste te demander une dernière fois, est-ce que tu pourrais prier justement pour les femmes entrepreneurs qui sont dans cette solitude? Amen. Vraiment, est-ce que tu peux libérer une grâce sur leur vie Amen. amen. Vraiment, si vous voulez entreprendre, c'est le bon choix. Il ne faut pas que je vous dégoûte de l'entrepreneuriat. <rire> Il ne faut vraiment pas que je vous dégoûte de l'entrepreneuriat parce que ben, je me suis refaite. Et euh, je crois qu'on aura aussi, à une prochaine oui, occasion, oui. également à la possibilité oui. de on parler. va parler de la suite. Il y a une voilà, suite. <rire> de parler de, voilà, on aura la possibilité de, de parler de la suite. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour toutes ces femmes, Seigneur, qui nous regardent. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, elles ont tellement besoin de ta grâce. Merci pour les idées, Seigneur, que tu leur donnes. Seigneur, mais au-delà de tout, merci pour le caractère d'entrepreneur, de femme entrepreneur que tu forges au-dedans d'elles. Seigneur, merci pour la force de caractère. Merci pour le mental d'assise Seigneur, que tu leur donnes. Merci, Seigneur, parce que tu les aides. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu les encourages. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen. Merci, pasteur Tina. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, pasteur. Je suis vraiment honorée. Et je ne te dis pas au revoir, je te dis à très bientôt pour un deuxième épisode. <rire> que Dieu vous bénisse. Amen.